vous êtes encore sur YouTube, au coup de ces vidéos, je vous montrerai comment plusieurs personnes qui veulent utiliser le javascript ou le, le javascript ou le html, plutôt dire le html 5 toutes les personnes qui veulent utiliser le HTML5 ne vous découragez pas à lancer vos sous plateformes ça veut dire ne vous découragez pas pour avoir votre plan juste de suite, créer votre application grâce à le htmc le htmc est une programmation euh, d'eau est dévoué pour plusieurs programmeurs qui veulent booster les vues ça veut dire créer les applications ou euh, être euh, développeur web ou créer euh, les, plusieurs euh, plateformes euh, de programmation ou créer euh, les shopping ou créer les mini entreprises tout ça basé sur euh, le HTML5. toute programmation et les meilleurs modèles qui sont créés en htmc en 2017 sont des modèles en html 5 ça veut dire que les meilleurs joueurs que sont joués par plusieurs populations que se trouve à Play Store ou se trouve à plusieurs plateformes de recherche c'est à avec le html 5 plusieurs personnes qui disent qu'avec le htm5 ne pouvons pas créer une application ou créer un mini jeu, tout d'abord c'est faux. ça veut dire plusieurs personnes et plusieurs correspondants qui veulent se lancer sur le html 5 tout d'abord ne vous découragez pas continuez à booster vos vies et à travailler plus fort pour pouvoir créer vos jours au de cette vidéo, je vous expliquerai un peu le contenu le contenu des HTMS. Ça veut dire que je vous montrerai les 10 meilleurs du HTMC et je vous montrerai un peu un seul de mesures que je vais faire avec le HTMS1. Le htms est une programmation d'où je vous montrerai pas d'autres. Et je sais bien, je ne pas publié sur euh, d'autres plateformes R je le manque en direct une fois ici pour que vous puissiez le voir avec une autre YouTube. Si vous n'êtes pas encore euh, pour n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de mes tutos et n'oubliez pas de toucher la clé de notification pour avoir plus de mes vues et ne pas manquer euh, manquer plusieurs et pour plusieurs personnes qui veulent faire, faire euh, une formation en htmc n'oubliez pas de faire un commentaire un commentaire pour me dire euh, quelles est vos préoccupations en htmc d'où je pourrais vous montrer ici là découpe de ces vidéos passons juste au but je vous montrerai comment euh, les 20 meilleurs jours en 2017 euh, et euh, ici là il y'a le le living boy, vous ne pourrez pas laisser ce jeu seul. Vos amis deviennent jaloux de vos meilleurs scores, mis à part tous les jeux de mots. Un mot, ça veut dire le mot clé que vous mettez sur vos jeux pour appeler une population. Tout d'abord. Et ici c'est le living boy, un jeu, une touche à à distif une fonction inclus partagez par facebook et partagez des scores tout pas vous jouez vous partagez des scores vous, euh, vous appelez les joueurs à jouer. et ce n'est pas notre domaine c'est juste que vous vous montrez vos joueurs uh, Indiara homme découvre là qui est un jeu de cartes uh, et rencontre un joueur avec Indiara une fille qui aime collectionner des objets anciens ça veut dire c'est une carte que vous partez répéter dans plusieurs continents uh, uh, uh, vous voyez les yeux âgés ici est un jeu de course et qui s'appelle le don crasher si vous voulez le rencontrer à l'air euh, télécharger le game flap top steampot et euh, le pandalof et euh, le jopo From html game euh, le bible shooter tout d'abord ne cherchez pas si vous êtes encore pté ne cherchez hein, pas à créer un jeu trop vaste créer un petit jour d'où vous savez que ça peut vous apporter plusieurs correspondants et si vous n'avez pas de moyens pour vous mettre sur euh, play store aussi si vous pouvez partager aux amis euh, et mettre sur facebook et qui est une plateforme gratuite et mais que sur facebook et euh, Twitter qui pourront euh, plusieurs personnes pourront le jouer et euh, envoyer des scores mais vous mettez sécurisé pour que plusieurs personnes qui le font ça vous amène des vues et si vous avez un compte bancaire vous pourrez gagner d'argent à base à ce jeu pour ne pas mettre à plus d'or vous le mettez juste à facebook et nombre de vues nombre de correspondants qui seront effectués dessus euh, c'est l'argent qui se ferait effectuer dans votre compte parce que euh, quelque chose qui est populaire seront toujours mérités par une récompense abusive et euh, nous continuons encore plus avec le html secret euh, et euh, le catafruit et euh, qui est toujours créer plusieurs jeux que vous verrez peut-être avec une bonne plateforme vous direz oh ce jeu est créé à avec le java mais sur le javascript, vous savez du le html 5 et euh, vous montez juste des des soucis html puzzle -tire. Tout voyez un gars s'est placé et créer le zoomer grâce à du html 5 et vous pouvez aussi euh, le faire euh, ici là est un jeu euh, le rail ranger l'état ça veut dire vous ranger les mots ici sur le work game j'ai vous, vous chercher les mots le chercher de mots n'avez plus besoin de partir à acheter mais vous le téléchargez juste à plus de méga parce que euh, sinon on payera quand les jeux ne sont pas encore copé en ça veut dire euh, ce sous le thème est gratuit vous mettez le colori book pour pour des enfants qui aiment le coloriage et c'est un game puzzle et euh, ici là c'est le sling de puzzle, ici là c'est le switch memory switch memory, c'est pour augmenter vos intellectuels magiques laissez moi si j'ai dit magique, c'est ma façon de parler et ici, là sur le html croix des blackjack, ça veut dire pour les pokémon uh -huh. les croix des roulettes, toujours pour les pokémon laissez moi de dire mon thème pokémon, mais c'est pour les pokémon les gens qui aiment, ici c'est le missile game c'est un jeu que j'ai voulu créer merde. Je me suis découragé par le thème du temps parce que je n'ai pas encore une entreprise d'où je vais créer mon entreprise d'où je vais le faire plusieurs avancé Et c'est grâce à vous. Alors, si vous likez mes vidéos et vous me direz vos complications, si vous l'atteignez, moi page, vous pouvez faire et on pourrait créer nos, nos entreprises, nos longitudes, vous créez aussi nos jeux et eux, monétiser grâce à ça. Ici c'est un jeu à plusieurs htm game burden, qui est un jeu quand même multiplié par plusieurs jeux et euh, en conclusion c'est fini. Merci de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, cette page est proposée par Eric de Joen. laissez moi de faire sans buzz, mais c'est l'auteur de, ce, de cette page et ah, c'est comme ça. Et je vous demande à liker, abonnez-vous, activer la notification. Et goodbye, et goodbye.